Ah, tu ah, dégages merde. Tu veux à toi ou ça se passe comment mec hein Le singe Tu es toujours le premier tournée Mais là, là le problème il est devant moi là, il y a un putain de singe là Mais putain, il casse le couilles le singe Je, je fais te... aléatoire, je fais le grand jeu je comprends pas que là le gars il va avoir 4 étoiles là ce trou de balle Oh bah... C'est moi le c'est bon Fils What the fuck Mais qu'est-ce qu'il a le gros singe là Ferme ta gueule Enculé du coup... Mais l'étoile toi le Gros singe meurt. Mais quoi Quel enculé fils de Mais énorme chien là Mais non mais c'est... un jeu sens Un moment je t'avais fait un... Fais Allez tout seul le gros singe Fait pas un jeu de caisse encore hein Sable et mouvement... Non Mais putain, putain Merde C'est scripté. Tout sur oh Hugo là putain. Il a trop de thunes Hugo là Dégage Encore les gens disent Hugo quoi Et après, il se plaint qu'on le focus hein ce connard Bah, <rire> <rire> Je vais utiliser les deux pour on voir ça un peu la partie Mais C'est ça ta gueule euh... Va voir Bowser, je t'en prie, va voir Bowser Pense elle d'autant. Allez, allez, Forcément vu que ça ressemble à toi, bah... C'est la bonne Ah non Boum Ah mince, ah, hein, je dois aller voir Bowser <rire> Je Imagine, c'est pas rapport à une ce que je as. C'était tellement sincère. Ah ouais, c'est Hugo qu'on doit enculer, c'est pas moi. C'est pas, pas grave, je vais un item, défonce la mère d'Hugo, c'est pas grave. Ah ouais, ah non mais feu mais, mais, mais putain, il casse les couilles là Mais il a payé l'arbitre Putain Vraiment, la merde, non, euh. Qu'est-ce qu'elle a t'as dans cette histoire là Oh bah oh oui Non mais ça oui. va bah, aussi là Non, non, non bah, bah du ouais. ne t'manquerai euh, bon, plus que euh... ce soit une étoile là hein. <rire> Je pense que c'est finit. Ouais, je pense ça, que c'est moi en vrai, ouais. ouais, ouais. ouais bah non, ouais. c'est ce ouais. bon. connard là Bah euh, oui, c est c est forcément bon. Bah oui, je dis hein. Allez, mange des co nuits les gars What Tu J'ai quoi Je vais l'utiliser. Et je vais faire aléatoire. C'est pas tombé sur moi Est-ce que j'ai le plus de pièces Connard Putain mais connard Mais vraiment, mais putain Il est juste devant Il peut pas y aller pas, hein. <rire> non, non, non, abusez, abusez! Abusez! Mais c'est toujours lui qui l'a! Abusez! Mais <rire> c'est toujours le... c'est! Allez, c'est bon! Elden Ring, c'est parti! Allez, ah, relance! Euh, euh, ouais. bon, là, bon, ça... Non, mais c'est bon là, c'est bon! Non, mais c'est pas possible! Mais non, mais. Euh, Je sais pas, mais la mère du coup, il va encore prendre un coup! Euh, pas... <rire> ah, après, c'était pas bon. Non, mais. Les... Non, mais. mais <rire> ok, Hugo a gagné. Mais tu sais pas moi, ah, il Hugo, parlé. il a arrêté son étoile là. Oh, non, ah bah, yes, de... Oh non Non, non, surtout Ah le con Ah le con Ah, le con Ah, Enculé Non, du coup, n'attend. Putain, j'ai pas Mais Hugo, tu m'as C'est impossible, hein. Normalement, il vole pas, Hugo, là. Juste pour empêcher l'autre gros singe là. Oh non, pas encore, pas encore Mais non Non non, mais non Putain mais Pourquoi personne ne focus Hugo Mais qu'est-ce que tu qu'on fasse de Comment je me sacrifie les gars pour pas que Hugo aille le x2 T'as pu un peu le singe sur votre île, moi j'ai un peu.. Dégage! Ouais, mais non! Ouais, putain t'inquiète! Oh! Ah, ah voilà! Mais non vrai, il fait le bon fait vite. Gros singe là! <rire> mais là, tu oses t'enculer! Ah voilà! Il paye même pas ses trompes! Oh, <rire> voilà non! Non, non, non! <rire> bon, bonus du lièvre, ouais, bon, jamais c'est à moi ça! Ouais. Moins, ça. Bon, bon, bon, bon, bon, je fais des 1 hein, hein. et des 2 alors. Non, Tu vas choper les deux Non, non, non, C'est scripté! C'est scripté, c'est scripté! Oh putain! Oula! Oh merde, pardon! Je voulais passer mais on peut pas! Ah, c'est... j'abandonne en fait. fait il euh... il je parce qu'il m'a perdu là. Il a perdu là, <rire> <rire> là j'ai pas d'étoile là. Donc... Les pertes, ouais. Tu tu Non, non, je, sais, ouais. je ferme ça les là. C'est qui qui de nous a fait de de venir lui. en arrière là voilà, hein. Allez les flics là, agressez-le. <rire> Mais il a tellement le nœud ce fils de singe là Ok, ça triche. Mais oui, c'est pas joué. T'inquiète pas, il sait jouer. Alors là, je te jure que la prochaine fois, tu viendras pas jouer. Fais le malin, Hugo, fais le malin On verra à la fin Meurs, oh, putain de ta mère Ok, Hugo, euh... parce que t'es un connard, je me t'ai pas la patte. La ah, gueule, Hugo T'es ban Je te banne, je te banne de tout Mais on a ras le cul, hein Moi un morgue, Hugo, bon, vraiment, hein <rire> <du> coup, Je pense vraiment que je détestais le de premier degré Je dois oh, bien casser Hugo, là. Fais ça, mais ok. cas de toute façon, ça me s'en a pas. Ah non, tu vas battre, la victoire, bah yes, tu peux. Je viens de voir les changements, je vois, je vois sur le serveur de Filipite, gros singe de merde. <rire> <rire>